Salut. Coucou. C'est le vrai chouachin ch ou c'est le faux Faux. Ouais, je suis un fanboy, moi. Ouais. T'es un fan mmh. Un euh, PC clavier-souris, là Ouais, mais bah... Une fois qu'on a tous dépassé 14 ans, on pose la manette, normalement. Hein. Bah, excuse-moi. Je les ai passés les 14 ans, mais j'ai toujours la manette. Hein. Le mec, il est désagréable direct, putain. <rire> il a plus personne. Peut-être que tu vis euh, beaucoup pour euh, les jeux vidéo Ouais, non, non j'ai rien à foutre. Ouais. Juste je suis adulte. Je joue clavier souris, comme un homme Si hein, je joue manette. C'est pas un homme. C'est pas question d'être euh, un homme ou pas, c'est question de moyens aussi peut-être. C'est bien dit ça. Bon bah ben, du coup je te respecte. Ouais. Merde, pourquoi est-ce qu'il est en muet puis face Allo puis ou Ah ouais puis ou il est en mute moi aussi. Waouh. mec c'est un truc de ouf. Euh, ouais, pourquoi tu dis ça sur Huracan Attends, attends, attends, je suis dans l'avion, j'entends rien là. Pourquoi tu dis ça puis sur Huracan Qu'est-ce que tu veux dire moi pile ou face, il est mute mais c'est Ah pas mais mec mais vous, vous parlez en même temps, il, il fait que t'insulter mec. Un pourquoi fais fais un un fait que t'insulter J'en sais rien moi il est mute, je l'entends même pas. Mais gros mec il insulte ta mère depuis tout à l'heure, là je, je, je m'entends à peine te le dire. Jure Il fait que.. mec tu l'entends insulter Je l'ai pas insulté, qu'est-ce que tu racontes Oh face. genre Huracan il est sympa, on parle ensemble depuis tout à l'heure donc tu te calmes. Comment ça que je nique ma mère Mais toi nique la tienne Attends attends, pourquoi je pas <rire> moi non plus est il est mute Y'a pas le truc mute toi aussi <rire> Non moi je l'ai muté tout à l'heure Oh Huracan il parle mal des joueurs manette Moi j'ai compris qu ce que tu voulais dire mais lui, là il respecte pas je comprends pas Ouais qui pine sa mère c'est bon Pierre. père En bas de sa vie C'est quoi tant mieux que je l'entends pas On La vie les gens comme ça toi ça a rien hein, de parler avec eux même Huracan il dit qu'il est un fils de pute Tu vois je suis pas le seul Lui je le réveillerai jamais Ouais moi je l'entends pas, et ça me va bien en fait, je suis bien content. Non oh mais toi t'as bien de la... as bien de la chance. Hein. Moi j'entends sa voix de merde depuis tout à l'heure, ça il rend fou. Tant mieux, tant mieux, je joue même pas avec lui. Il est quelle couleur lui Je suis daltonien. <rire> euh, daltonien, attends. Il est. Non non, non, est... non je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. C'était ah bon, pour. C'est pour dire en mode. En Sur moi, sur moi. Non. C'est pas grave. Est-ce un... mais... de la rue Rakan, s'il te plaît? Sacha, les gars, je, je suis trop pris dans mes histoires de problèmes. Genre, je me crois dans les Marseillais, ah, mais... Il fait qu'insulter, mec. Il, il arrête pas depuis tout à l'heure encore. Oh, c'est un crack. Pas ah, de ouf. Vous à On vous renvoie au combat. La crack sur toi. C'est bon, ah, mais... oui, tu l'as eu ouais, je l'ai craque Ouais, ouais. mort, Je vais le torturer ce bâtard. Sur... Donne-moi les infos, Rouquin. Oh, mais... C'est quoi ça Ouais, j'y vois dans les smokes. Oh, bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien moi oh, j'ai le fenec moi Ah pile ou face. Merci mec Bah oui Ah c'est bon Mec c'est bon il a arrêté d'insulter il est, il est recool T'entends Huracan pile C'est qui t'a insulté Non j'entends je... pas Tu as trompé je C'est pas moi qui t'a insulté Moi je l'entends hein. pas vas-y là Dis lui que c'est lui qui m'a mute je crois non Ouais peut-être Je sais que c'est pas toi t'inquiète T'inquiète tu, tu, con... tu as compris ce qui est en train de se passer Par contre je pense que tu as Voilà tu as accidentellement muté Huracan Peut-être hein Salut lui il bige rien à rien au pire, expliquez-moi comment on démute. Vas-y. Mais sur play, j'en sais rien. Affiche les scores. Affiche les scores. Ah ouais, je les démute on, là. Envoie ton argent pile ou face, je t'entends Qu'est-ce qu'il a là, ma maman, pilouface. Je lâche un peu de sous au What shop si vous voulez acheter des armes. Voilà, ça va être le moment d'assumer. <rire> euh, frère, moi je parle pas à ceux qui ont pas de couilles, moi. T'as un problème, surtout, mon pote. C'est juste je... toi qui... qui doit être trop gamin. Dans ta tête mec, t'insultes les gens comme ça sans connaître personne frère. Et là maintenant tu te dis qu'est-ce qu'elle a ma mère Tu tu parles tu parles chinois avec moi maintenant. Hop un gamin, allez hop Rageux le Je colle. Gros je les ai matrixés les mecs, les mecs, par contre, ouais, on essaie de jouer de, quand même dans la bonne humeur. On joue un jeu vidéo, on essaie de profiter un peu. Ouais, tranquille, tranquille. Moi, je suis là, il m'a mute de toute façon, je crois. C'est bon. J'y fait pareil, comme ça, s'il vient me démute, tu m'entendras pas pareil, tu vois. C'est bon. Véhicule à gauche qui arrive. Vas-y, moi, je joue avec ah, vous, c'est bon, tranquille. Bah, euh, allez, go cool, les gars, go, go. go. vas on prend la prime, on joue ensemble. Chaud, tu fais déjà 5 kills, tu me vends déjà trop du rêve là. Tu as une chaîne Quelque part où je peux te voir comment tu joues Sur, sur TikTok, vite fait. Ouais, c'est quoi Chaud W1, IH, je sais plus. Ouais. Je y a es un tu fais quoi? Tu rushes? Vas-y, vas-y. T'es où? Les gars, devant moi, ça me rush. Drone ennemi au-dessus. Break. À terre. Crac. Tu auras touché au Reçu. Le drone survole la zone. Reconnaissance en cours. Frappe de prison. Oh, il est au top, il est au top. Il est au top. Était envoyé au pour sa liberté. Attention, le drone quitte la zone. Oh, tu la, tu la croises sous l'eau, euh, puis le face... Flash... Tu voyais même pas. Bien joué les gars. Ah les gars, faut me ah, laisser du kill là, parce que moi je fais rien du tout, ça va pas là. Moi je vois rien sans ma PS4. <rire> C'est quoi Sniper C'est veux de la thune Non, non, je voulais juste voir ton Sniper, tu me le prêtes Il est pas mal, t'inquiète. Deux plaisir. C'est quoi il, il touche de loin ou c'est pour de près De loin il peut taper, euh, il bouge quasiment pas le visage, je l'ai 60 personne qui bouge pas. Ouais oh, sympa, sympa, sympa. Tu peux viser jusqu'à 300, 400 mètres. Il y a, pas, y a pas de drone. Même de près ouais. il tape. Hein. Ok bien. Tu veux l'essayer Non, non, non, je vais plutôt jouer, j'aimerais bien qu'on gagne, donc je vais plutôt jouer RPK les gars. Piloufas, c'est une crème. Piloufass il s'est laissé insulter, il, il est rentré dans le délire pour que je me fasse pas cramer, c'est un amour. Bah, ouais, il est mort de quoi <rire> Kael, qu'est-ce qu qui t'est arrivé, putain? Franchement, j'ai rien compris là. Ah ouais, mais chaud, t'es parti T'es sur le loadout, les gars. Réconcilé. Huracan, genre il y a Piloufa, s'il ouais. te propose de faire la paix. Genre qu'on finisse la game ensemble, t'es pas chaud? Ouais, ouais, attends. Vas-y, dis-lui que je le démute. Il t'a démuté, pilouface, euh, Huracan. Ok, juste là, il finit le fight il et, il et il démute. Il est pas en il est pas en pile. J'ai vu, j'ai vu. Il est mort. Oh, j'arrive toujours trop tard, moi, je colle. Du coup, ouais, chat, ça fait quelques jours que je prends encore plus de plaisir à jouer et que je me suis, euh, que je me suis bien amélioré. Je pense que j'ai compris quelques trucs sur le jeu. Et je suis, je suis vachement content, en vrai. Ouais. C'est ma frappe, vous pouvez y aller. Ah ouais, 11 kills, 5 kills, moi suis toujours à 0 A part faire les problèmes Huracan là, t'auras rien fait hein Quel problème Ah pile ou face, ça, ça, tu l'as fait mal au cœur hein. Y'a encore une team sur moi Ah, ah. Putain le bâtard Eh, sauve ton frère Toi, j'ai l'impression que t'es un peu faux, toi Faux quoi T'es un peu faux, faux Alors, je suis tout ce qu'il plus réel Non mais faux, dans euh, le focus genre Parce que tu sais comment ça a commencé l'histoire C'est que moi je l'entendais pas et toi tu me disais qu'il était en train de m'insulter ma race. T'as commencé à m'insulter après Oh Huracan le coup, Genre, genre, genre. genre vas-y, serre un truc s'il te plaît, s'il te plaît, réanime-moi. Euh, arrête de dire n'importe quoi, réanime-moi. Donne ton argent, à Huracan Allez, allez, allez, allez, allez, allez Eh allez, allez, allez, allez, bon, mais, hey, mais attends, je suis au H1 là. Gauche, donc. Attends. J'ai l'impression que t'as la vraie voix du as la vraie voix de mec qui ah T'as qu'à aller sur son stream, tu verras que c'est le vrai. Mais non, jure et eh oui c'est le vrai, t'as pas compris depuis le début Va sur non, son film et tu vas que c'est lui Mais je suis sur mon tel, moi En face de toi Je suis pas dans ah, ah, la de de paix, je... y'a quelqu'un à quelqu'un Mets une frappe, mets une frappe et recule Oh putain Et hey, qu'il nous fasse F lance, prends ton temps Qu'il nous fasse, ne te presse pas, re-shield-toi, fais ah, bien le par la gauche. Prends ton temps c'est Un dîner de con, les gars. Il y a vachement d'animosité dès le début. Moi, je suis là pour faire passer un bon moment aux gens. C'est vrai qu'il regarde le live, pile ou face. Il est vachement serviable, vachement sympa. T'as quand même fait pas Mais mal de problèmes. qui Peut-être que j'ai amplifié un non, peu non, ce qui s'est passé. Mais quand tu lui as dit que c'était un fils de pute, là, c'est pas moi qui ai dit, c'est toi qui a dit. Mais c'est toi, toi qui m'a dit qu'il m'a qu traité de fils de pute. Et moi, je vais pas dit fils de pute, moi. La sagesse aurait voulu que tu n'insultes pas derrière. Plus tu vites tes jeux vidéo, t'es juste euh, malin, rien du tout, mec. Et... Non, il a le seum. T'inquiète, tu deviens tu, tu méchant. Je te regarde. Franchement, t'es bon, t'es bon, hein, au jeu, la vie, t'es bon. Hein. T'es okay. un, un peu méchant. C'est un peu vexant ce que tu viens toi. de dire. Ouais, je sais, toi aussi, t'as été méchant avec moi, au début. Je l'ai cassé en deux. Tu l'as tasser en deux, mec. Eh, hey, c'est pas Huracan qui aurait fait ça, hein. <rire> <rire> là, la, chaud, chaud, chaud, chaud, chaud. Je sais, je réanime, je réanime là, le collègue. T'as du stuff. <rire> Vous, allez pas être, vous êtes pas prêt. je vais faire le dernier kill de la partie oh, ça sera ton, ton premier kill alors Ouais premier et dernier <rire> Vas-y on rejoue après, chaud, t'es chaud Non en, en vrai ça m'a fait vachement mal au coeur Va falloir que je, je digère toutes les insultes Qui ont été proférées pendant cette partie De toute façon euh, je sais très bien même J'y aurais pas eu ça, t'aurais pas joué avec moi Je sais je... Vous devriez vous rendre dans la zone de sécurité Ce soir j'étais le, le roi des problèmes J'ai bien l'impression je te donne mes sous. Huracan, j'ai espéré des choses de toi, mais je n'ai rien eu. Je ne demanderai plus rien. Oh ça me tire derrière, derrière, derrière Je veux que tu meurs pour me faire ah, pas plaisir. Tu bah merci ah, tu beaucoup. Il y a, ils sont trois sont sur le silo là. Un ah, terre Ils ont mis une frappe. Putain. C'est trop marrant les jeux vidéo, je veux rien savoir. Ah. Le gaz se déplace Si j'attends qu'il pète c'est bon C'est la fougère qui m'a fait planter Tranquille Batterie épuisée, reconnaissance terminée Oh j'ai une petite question Vous connaissez ou pas déjà vous Tous là Le gaz avance, nouvelle zone de sécurité identifiée C'est C'est dingue ce qu'on vient de voir, non, les gars? Ouais, vraiment. J'ai passé un, un, un bon moment avec vous, les mecs. à, à, à part avec un, c'était vraiment bon. génial. Donc merci beaucoup, les gars. Ouais. Merci à toi. Pourquoi t'as pas vu le gars? Tu l'as pas ce shit, toi? Non. Bah, tu dois. Bah, attends ouais. là, tu, tu, tu que sur. C'est que, que sur PC ce shit. <rire> Au revoir.